Euh, donc on va pouvoir commencer sur ce talk sur les modèles acteurs. Merci d'être venus aussi nombreux, ça nous fait très plaisir. Go. Ah, j'ai pas... C'est bon bah, Le mien, il avance pas en fait. Tu m'as branché ou pas D'accord. Le mien non plus. Ça commence bien Ah si, je sais. Pourquoi C'est bon euh, du coup, je me présente, je m'appelle Alessio Coltayachi, je travaille chez Clever Cloud. Euh, Clever Cloud, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est une impasse, un une plateforme as a service, donc on héberge vos applications, c'est aussi simple que faire du git push, et ensuite on prend votre application, on la déploie, et tout se passe très bien, on automatise tout le reste, backup, tout ça. C'est vraiment intéressant, allez, regarder. Euh, moi je m'appelle Didier Plindoux, et euh, ben, je, suis Toulouse, euh, je suis à Toulouse, je suis développeur freelance sur Toulouse, et je suis un mignon du DFS Toulouse. Et on va vous parler donc des langages d'acteurs, un hein, langage d'acteurs, c'est parti. Alors on va commencer peut-être, euh, une, une mauvaise nouvelle, c'est que John Strong, donc euh, le, un, des, un des papas de Erlang, euh, bah, nous a quitté il y a vraiment pas longtemps, donc euh, bah, pour moi il était assez important de, de se souvenir, parce que l'informatique euh, devient une, une science qui commence à être mature, et on va rentrer doucement dans l'histoire, hein, donc il faut qu'on en prenne conscience, enfin pas nous, hein, l'informatique en général. Alors, euh, grosso merdo, dans la salle, on a tous des grosses machines. Okay Maintenant, on a des machines multicores, 8 corps 16 cœurs, 32 corps, on peut trouver sur les clouds. Et ce qu'on veut, du coup, c'est utiliser le, tout le potentiel de ces corps quand on écrit une, une, un, un programme. Du coup, on, peut, on, veut, on cherche à écrire du code concurrentiel, et l'idée du, du code concurrentiel, donc, pour les courageux, vous avez la grosse description en haut, pour les, comme moi, vous lisez le « too long, didn't read » ici. Donc l'idée de faire du code concurrentiel, c'est d'avoir plusieurs tâches qui vont se exécuter plus ou moins en même temps, mais il faut qu'on gère plusieurs tâches en même temps. OK Parce que notre programme gère ça. La chose est que, pour travailler avec du code concurrentiel, on a des primitives de, de, de concurrence qui sont les mutex, les sémaphores et les spinlock. Si vous avez déjà utilisé ce, ces features-là, c'est assez compliqué. Ça c'est compliqué aussi, surtout pourquoi Parce que quand on essaye d'écrire du, du test pour tester cette application qui est concurrentielle, on obtient un nombre de tests, si on veut tout couvrir, n ok Le seul moyen qu'on aurait, ce serait d'utiliser de la preuve de programme en utilisant des choses comme TLA+, qui se basent sur les travaux de Lamport qui sont sur la Temporal Logic of Action. C'est très compliqué, et en fait ça va juste vous prouver que votre programme marche, et ça ne va pas l'écrire. En plus il faut l'écrire. Du coup, on a ce qu'on appelle euh, des calculus, pour nous aider à ça, Donc, qui sont les process calculus. donc Pour ceux qui ont son... l'idée de calculus, c'est encore vague. Un calculus, c'est une modélisation en mathématiques basée sur des termes auxquels on associe des propriétés, comme la réflexivité, l'irréflexivité, la transitivité. Ça vous parle, c'est des trucs de maths, Ok Peut-être pas à tout le monde, apparemment, il y en a qui couinent. Et du coup, l'idée, c'est que on veut utiliser ces, ces, ces calculus, parce qu'ils vont nous aider à réfléchir sur un problème. Parce que c'est une, une algèbre qui est faite pour ça. Okay une Et pas autre chose. Une abstraction, exactement. Ouais. dit. Du coup, on a les CSP, le PIC calculus Alors, si on veut écrire du code concurrentiel, du coup, imaginons le CSP. Donc ça, ça a été inventé par Oar, donc il y a un petit moment déjà. Qui fait du Go dans la salle, à main levée Il n'y a personne qui fait du Golang, le langage Go qui fait du Rust. Ah, il y, en a... oh, il y a plus de gens qui font du Rust que du Go. Je devrais prendre une photo. Et alors, l'idée, c'est que, imaginons, on veut faire un modèle produceur-consumeur. Okay, donc, un produceur crée des messages et les envoie au consumer. La chose est que, si vous voulez faire ça, il faut vous baser sur des idées de sémaphores, des choses comme ça, avec du code C ou du code Java. C'est un peu compliqué. Donc, l'idée, en fait, de, la, de cette syntaxe, cette grammaire, c'est de dire je vais créer un produceur. Ici, qui va tourner, donc ça c'est ses termes, ok, c'est comme ça qu'il crée un producteur. Derrière, je vais pouvoir faire des répétitions à l'infini, et ce qui nous intéresse, c'est que il se base sur l'échange, l'idée d'échanger des messages. Donc, un consumer, tant que cette condition n'est pas vraie, il envoie euh, un message, euh, le producteur, pardon, envoie un message au consumer, et ce, ce message là, c'est le NB. Ça, c'est fait grâce à l'opérateur point d'exclamation, qui est dans la grammaire Doha, ici. Derrière, du coup, il nous faut un consumer. Du coup, on crée un consumer. Le consumer, il utilise, pareil, le point d'interrogation pour dire Moi, j'attends un message. Donc, si le produceur envoie un message, il se met en attente jusqu'à ce qu'un consumer vienne le consommer. Okay si vous faites du Go, euh, donc ce langage fait par Google, ça, c'est mis aussi dans le langage. L'idée de Go, c'est de pouvoir écrire du code concurrentiel très facile en utilisant cette même technique-là. Sauf que utilisent des flèches à la place pas trop grave. Et du coup, pour créer deux instances, donc un produceur et un consommateur facilement, dans le langage, il suffit juste de faire ça. Okay C'est beaucoup moins compliqué qu'en C ou en Java, lancer deux threads, leur donner en plus chacun des points d'entrée différents, et après utiliser des sémaphores pour les, les, euh, leur faire leur synchronisation. Okay donc là, on travaille avec une grammaire qui est vraiment fait pour écrire du code concurrentiel, et vous aide à vous enlever cette idée de penser avec des primitives de, de concurrentiel. Ok, Tout est géré par la grammaire. Donc on peut mieux réfléchir à nos problèmes métiers. Euh, donc il y a la concurrence d'un côté, et de l'autre côté, il ben, y a l'autre pendant qui va être ben, la distribution, c'est-à-dire qu'il va falloir, euh, votre calcul, euh, eh bien, il, va être, il va être éclaté et on va l'exécuter sur des unités, de, des unités de calcul qui vont être eh bien différentes, distribuées d'une certaine façon. Et donc ça, eh bien, on aborde une autre, un, un autre aspect qui est on a la concurrence, mais on rajoute, un, un, un, on rajoute une dimension supplémentaire qui va être la distribution, d'accord En supposant que, évidemment, ces unités vont, vont, vont communiquer. Euh, et pour cela, en fait, donc quand on l'a vu dans, dans CSP, on avait un producteur et un consumer, et on, demandait, on, on envoyait des informations au consumer. Le consumer, en fait, si on revient sur le slide, le consumer recevait des messages, et le produceur en envoyait, d'accord euh, Ce qui va se passer, c'est que il euh, y a un calculus qui a été défini pour embrasser et d'un côté la communication et de l'autre côté la distribution, qui était le pi-calculus qui a été fait par Milner, et qui permet en fait de, de remonter deux choses. La première chose, c'est la notion de distribution par le calcul, la, la notion de, de calcul simultané d'unités de, de, de, de, de processus, et la notion aussi de canaux de, de, canaux de communication qui vont servir de biais en fait pour pouvoir envoyer des messages entre, ces différents, entre différents processus. D'accord euh, voilà, donc ça c'est la, la notion de modélisation. Bon, on est bien content parce que ça, ça va permettre de prouver, de modéliser, de faire certaines preuves sur la, la façon dont vous écrivez, vous allez écrire votre programme, mais ça veut dire qu'il va falloir remonter vraiment un très haut niveau d'abstraction. Quand on regarde la grammaire, elle est excessivement, elle semble simple, d'accord Elle est puissante, mais elle est simple. Et D'ailleurs, du coup, dans cette petite digression, pour ceux qui n'ont jamais vu des calculus, ceux-ci sont vos termes, ok, tout ça, toutes ces choses-là, et ceux-ci sont les opérations que vous retrouvez ici sur les termes, ok et derrière, vous avez la description en langage plus naturel, en fait, pour vous dire qu'est-ce que fait ce... chacun, des... chacun des opérateurs. Et on peut modéliser un programme qu'avec ça, en fait. Donc, si on regarde bien, on a d'un côté la communication, la distribution. Eh bien, euh, on, va, on va pouvoir essayer de faire des choses avec ça, essayer de les ramener vers quelque chose de plus, plus proche de la programmation. Est-ce qu'il y a déjà des questions Alors, sur les du premiers coup, oui Ça, ceci est un breakpoint. Vous allez en trouver plusieurs fois dans le talk. Ils vous permettent de poser des questions sur ce que vous venez de voir uniquement. Et comme ça, ça vous permet d'éliminer certaines questions que vous, vous allez sinon continuer à porter pendant toute la fin du talk. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions premières sur ce que vous venez de voir ou pas Il n'y a pas de souci de poser des questions maintenant. Pas de questions, c'est pas grave, elles viendront après. Donc suite à cela, en fait, eh bien, on est arrivé sur la principe de, le principe de, des acteurs. Donc un nouveau modèle pour écrire du code concurrentiel et à la fois distribué. On vous a montré le CSP, donc avant on avait CSP et tout ça. Ensuite on a eu le Pi-calculus et qu'on continue encore à utiliser, hein, soyons clairs. Hein. Oui. Mais maintenant, on a aussi une autre alternative, celle qu'on va vous montrer, et qu'on nous on trouve tout aussi élégante, qui s'appelle le modèle acteur. De 8 donc un acteur, en fait, on va le définir de manière assez simple, C'est grosso modo c'est quelque chose qui va, qui va permettre de contenir un ensemble de ressources, et qui va se comporter comme un service, et comme quelque chose qui va pouvoir, à partir de ce service-là, proposer d'autres ressources, d'accord Donc c'est une vision peut-être assez simple, mais c'est ce qu'on fait essentiellement quand on fait, des, des, des, des, on fait du design de service, et on consomme des informations et on en produit. C'est comme des fonctions. Hein. Si on le regarde bien, on peut avoir une, une approche très fonctionnelle. Mais il faut le voir comme une entité indépendante qui est capable de traiter des, des, de, de l'entrant et de, de, de, de produire d'autres informations qui vont peut-être peut impliquer d'autres acteurs. Donc en voilà. gros, presque un être vivant, si vous voulez. Le auquel on va communiquer par message et ensuite, lui va nous répondre. C'est une unité presque vivante. Alors, on va essayer de voir. Donc, il y a deux aspects. D'abord, la première, c'est on va essayer de voir un petit peu l'anatomie d'un acteur. Alors, un acteur, il faut le voir vraiment comme une enveloppe, dans lequel en fait, ben, cette enveloppe contient une interface. L'interface, en fait, c'est l'ensemble des informations qu'il est capable de comprendre. Euh, on peut faire le parallèle un peu avec les interfaces qu'on a dans les langages objets, etc. Là, c'est vraiment l'ensemble des messages qu'il va être capable de comprendre et de traiter. Cette interface, donc, elle va servir de frontal à deux choses. Le premier qui va représenter l'état. Donc ce qu'il représente à un instant T, la donnée, et ce qu'on appelle le behavior, c'est-à-dire son comportement. Donc on regarde, on voit toujours, on a toujours cette distinction entre programme et données. Là, on les a ramenés dans une unité avec eh bien, une notion d'interface qui permet vraiment de calibrer l'ensemble des messages qui vont être compris par cet acteur-là. Il faut pouvoir communiquer. Donc pour pouvoir communiquer, eh bien, on a une boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il y a un réceptacle qui va être. Euh, l'unité le, le, qui va permettre de récupérer de l'information et qui va permettre de faire en sorte que l'extérieur puisse discuter avec l'acteur qui lui protège son monde. C'est très important cet aspect. Et ensuite, eh l'acteur va être représenté à l'extérieur parce qu'on appelle une référence. Vous pouvez pouvoir envoyer une pointeur si vous voulez. Mais c'est une référence, c'est quelque chose qui va permettre de servir de média. Et si vous voulez envoyer un message à autre acteur, eh acteur, vous utilisez cette référence, je voudrais envoyer ce message à cet acteur-là d'accord donc ça c'est simplement l'anatomie et en termes de physiologie eh bien comment ça se comporte vous, vous voulez envoyer un message à cet acteur là vous passez par le biais de sa référence ce message va finir dans la mailbox quand la mailbox est remplie d'au moins un message ce message en fait va être consommé et il va être traité en utilisant conjointement le comportement et l'état actuel d'accord et au final et eh bien ce, ce le behavior peut proposer aussi, lui, d'autres messages, d'accord Mais ces messages peuvent être envoyés à d'autres références d'acteurs. Et donc, on voit qu'en fait, on peut définir à partir de cette petite brique, eh bien, tout un écosystème d'acteurs. Très important, ici, la mailbox, c'est une frontière asynchrone, c'est-à-dire que vous envoyez le message, et l'acteur le traitera quand il le pourra, d'accord ça c'est très q important. C'est une queue en fait. C'est comme une queue. Oui, c'est une oui. queue temporaire. Il ouais. oui. ben, y, y, y, y, y, y, y a un papier de Wadler qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait la, la différence entre okay. la, un processus infini, et queue et les acteurs. Enfin, il est intéressant. Okay. À lire. À lire. <rire> euh, alors cela, il va y avoir trois axiomes, c'est-à-dire trois types d'actions que va pouvoir faire un acteur. Le premier, un acteur va pouvoir créer un autre acteur, d'accord Donc il va pouvoir engendrer d'autres acteurs, donc augmenter l'espace dans lequel il vit. Donc ça veut dire que la création d'un acteur va lui permettre d'avoir sa référence. Il crée l'acteur, mais il ne le possède pas. L'acteur part dans le système et celui qui l'a créé a la référence. Il peut la jeter ou la propager à d'autres acteurs à travers des messages. C'est un AI en fait c'est un truc pour le retrouver, cet acteur. Si on, au cas où on veut lui parler, il faut bien qu'il ait un identifiant. Tout à fait. Alors ça peut servir soit de créer de nouveaux acteurs ou d'en remplacer, d'accord Il faut le voir vraiment comme il y a quelque chose de vivant. Il a la possibilité d'envoyer un message, comme on l'a vu, donc la capacité, à travers cette référence, d'envoyer des messages à d'autres acteurs, donc ce qu'on appelle des accointances. c'est-à-dire des c'est ses connaissances proches, d'accord. Et la, deuxième, la troisième chose qui est excessivement importante, c'est qu'il est capable de changer son comportement au cours du temps. Alors, ça c'est important parce que ça permet d de ramener certains aspects un peu plus formels, comme par exemple les machines à état, dans votre design de code. Et ça c'est intéressant parce que ça vous permet de créer un pont entre un modèle qui va être plus théorique, sur lequel si vous voulez faire des preuves, eh bien, vous avez tout le, tout le terreau pour pouvoir travailler de manière abstraite et faire vos preuves, tout en ayant une implémentation qui est excessivement proche de votre, de, de votre automate à pile parce qu'il l'implémente à travers ces changements de behavior. C'est important. Alors, un exemple de code plus concret, parce que je sais que depuis tout à l'heure, on est très théorique. Et on s'en excuse, mais pour, pour comprendre le modèle acteur, en fait, il faut beaucoup de théorique, parce que sinon, c'est mal utilisé, et c'est là où ça se casse un peu la gueule dans les programmes. Du coup, ça, c'est du code Scala. Alors, c'est pas voulu, c'est juste qu'il y, euh, y a un super framework qui s'appelle AK, que sûrement vous, certains dans la salle connaissent, qui est en fait une implémentation du modèle acteur, vous en avez en C -sharp aussi, ça s'appelle Orléans. Orléans. Vous en avez une en Rust qui s'appelle Actix. Celle-là, c'est la meilleure parce que c'est du Rust. Euh, en Go, vous en avez pas parce que c'est pourri. Pardon. <rire> On et, euh, et ensuite, il y a Erlang qui est. Tout, tout est basé sur, du, euh, sur de l'acteur, comme Pony. Ils ont leur machine à part euh, aussi. Okay. Ils ont une machine qui est dédiée pour ça aussi. Ah oui, voilà. Pour machine à part. Du coup, euh, ça, c'est. Un bout de code de la démo que vous allez voir après, qui va vous permettre d'illustrer ce que c'est qu'un acteur. Globalement, un acteur, comme vous avez pu le voir, c'est des notions assez abstraites, mais on peut le faire en n'importe quel langage. Là, c'est du scala, c'est du là. Donc, du coup, on a une classe qui s'appelle énergie, auquel on va étendre une interface. C'est une interface, hein, c'est pas une abstraite classe. Euh, acteur, non, une, je crois que c'est une classe. Il y, y, y a du code. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. Non, non, euh, là, les deux parenthèses, du coup, c'est les deux constructeurs. C'est en ce cas-là. Alors, je suis très mauvais en ce cas-là. Il est très fort en ce cas-là. On définit une classe énergie, en fait il y a une valeur qui est un entier, c'est ça, c'est la valeur son énergie, c'est sa donnée. Et il possède aussi une référence d'un acteur qui est la région, c'est à dire la région dans laquelle réside cette énergie, d'accord On voilà. va voir plus tard. C'est une petite référence si en avant. C'est une, une espèce de quelque chose de consommable dans un jeu vidéo qui vit dans une zone de votre jeu vidéo et un, un joueur peut venir la consommer. Voilà. Donc la région c'est dans quelle zone elle est et sa valeur c'est combien cette énergie, une fois consommée, le joueur va gagner en, en points. Voilà. Il va falloir accélérer un peu. Oui, bah, au pire c'est pas grave. Alors du coup l'idée c'est qu'on a cette classe avec cet acteur, derrière en fait on a du coup ce receive. Donc ici on implémente le trait receive que nous est demandé par l'acteur, et euh, ce receive c'est votre behavior. Donc, okay. Par défaut. Par... Ah oui, C'est la behavior par défaut. Par défaut il vous en faut au moins un. Okay Donc c'est tous les messages que vous allez recevoir et que vous êtes capable de traiter à cet instant. Donc là par exemple, à cet instant, vous avez, vous, si vous recevez un message de type try consume, ok, ce qui va se passer, c'est que là, c'est le code qu'on va exécuter si on reçoit ce message-là, ok. Donc sender consume et région euh, destroy, ok. Et là, si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu sur les CSP, vous retrouvez la grammaire Hoare, avec les points d'exclamation quand le producteur va envoyer au consommateur, ok. Donc en tout, il speak des, il explique des idées parce que c'est quand même assez élégant ce point d'exclamation en plein milieu, ou pas. <rire> Et après, du coup, il y a l'histoire du contexte become consume. C'est-à-dire que, on, ici, on voit qu'on a un deuxième récit, okay donc un deuxième behavior. Ce que vous allez faire, en fait, quand vous faites un contexte become consume, c'est que vous allez changer d'état. Donc, comme disait Didier, vous avez une espèce de machine à état qui est mise, par défaut. Et du coup, au début, on est dans ce premier état. Et en, faisant, en utilisant le troisième axiome que vous avez vu, donc. Le, pr le premier c'est le create qui a été fait au début, le deuxième c'était les scènes qui sont faites par, pardon, avec ça, et ensuite le become est fait comme ça. Donc là vous, vous, vous atteignez sur cette deuxième interface qui veut dire que maintenant, tous les messages, une fois que vous êtes consommés, cette énergie a été consommée et ça sert plus à rien dans le jeu. Donc du coup, ce qu'on fait c'est que tous les, les, messages, les nouveaux messages qui nous sont adressés, on les ignore tout bêtement. Voilà, donc c'est comme ça en fait que vous allez changer l'état, donc ce state qu'avait votre acteur au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, tous les messages à ce niveau-là qui recevaient de try-consume, ben, ça ne sert plus à rien. Parce que l'énergie a déjà été consommée. J'espère que c'est clair. C'est compliqué, je sais. J'espère avoir été clair. On avance Oui. Oh, pardon. Non. Alors, on a deux appels. Il y a la première chose, donc on, a, on le voit. Euh, la seule façon d'interagir avec un acteur, c'est on lui envoie des messages. C'est événementiel, c'est purement événementiel. Ce euh, n'est pas, pas, pas de la synchrone où vous allez avoir un, par défaut un futur ou une promesse et vous allez attendre la réponse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut émuler par-dessus. C'est vous envoyer un message et si vous en, il vous en il vous, en, vous en renvoyer un, il le fera. C'est la façon dont vous allez le coder. Ces messages, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Le payload, c'est vous qui le décidez. Et alors donc, le principe, c'est comme vous avez vu, vu c'est en fait où on envoie des messages. Et le, le gros, le gros principe, en fait, c'est d'éviter tout problème de concurrence. C'est-à-dire que si on revient, si on avait le code de tout à l'heure, on euh, on a, on n'a rien dit sur la façon dont les flots d'exécution allaient rentrer là-dedans. En fait, vous allez en avoir qu'un seul ce qui va vous éviter de, de vous poser des problèmes de, de, de, de, de, de, de mutex, les choses qu'on a vues tout à l'heure, d'accès concurrent sur le code et ainsi de suite, parce que le système va être garant, il va faire en sorte qu'il va consommer un message et que ce message-là, pendant son traitement, personne d'autre rentrera dans, le, dans, dans la, le comportement et donc il utilisera l'état Donc il n'y a pas de problème d'accès concurrent, de data race, et donc euh, ben, les deadlocks ne seront pas des deadlocks comme on pourrait l'entendre, mais ce sera peut-être plutôt des deadlocks parce qu'il y a des famines de messages, ce genre de choses. Donc ça sera plutôt des deadlocks logiciels. Pour cela, du coup, on, avec les mutex et les sémaphores, ce qui se passe en fait, c'est qu'on travaille sur des zones mémoire. Et on va, on, du coup, on travaille sur cette mémoire partagée. Okay Donc, par exemple, si je mets une ressource sur cette chaise-là, okay, et qu'on essaie tous de s'asseoir à un moment, ça va être compliqué. Donc, en gros, ce qu'on va plutôt faire, en fait, c'est que moi, je suis un acteur qui va orchestrer tout le monde dans la salle, et je vais envoyer un message qui veut s'asseoir sur cette chaise. Si vous voulez vous asseoir sur cette chaise, vous me renvoyez un message. Moi, je suis intéressé, je vais en choisir un dans la liste. Renvoyer un message, par exemple, à toi. <rire> je vais dire, c'est toi qui peux t'asseoir. On a, on, a, on a travaillé par échange de messages. On n'a jamais travaillé sur une zone de mémoire où tout le monde regarde et ensuite on essaye tous d'interagir dessus. Il n'y okay a pas une compétition. On collabore plus. Du coup, les messages, comme je vous ai dit, ils peuvent avoir plusieurs formes. Il y a plusieurs aspects. Alors hein. le pass, je ne sais plus pourquoi on l'a mis. Alors, le <rire> le, le post, en fait, c'est que vous, avez, euh, vous envoyez votre message, vous en fichez. Le now, c'est vous envoyez votre message et vous pouvez, vous pouvez, est, vous pouvez estimer, euh, espérer avoir une réponse, d'accord Ça, ça vient plutôt des process infinis de, de, de Yosewana au départ. Et, euh, ouais. et ensuite, vous avez une approche qui peut être les promesses ou les futurs. Mais ces choses-là sont bâties par-dessus, c'est des choses qui viennent par-dessus, d'accord Donc on peut le faire. Alors ça, c'est purement mécanique, on va dire. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus sémantiques, ouais. Alors, au niveau de la sémantique des messages, et là c'est intéressant parce que ça touche d'autres domaines. Il y a par exemple l'ontologie. Vous connaissez euh, le problème des chocolatines et des pains au chocolat, ce débat-là Ok, vous le connaissez tous. La chose est, arrête de faire ça, c'est un super exemple. La chose est que si moi j'envoie un message à un acteur dans la salle, par exemple toi, je lui dis, donne-moi euh, un pain au chocolat. Moi, je, comme je suis toulousain, j'attends une chocolatine, ok Tu vas me donner un vrai pain au chocolat euh, et des choses comme ça, et c'est pas bon. Tu veux. Et du coup c'est un, un problème d'ontologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même niveau de langage, Ça veut dire que si j'envoie un message, c'est pas sûr que tu le comprennes comme je l'entends. Si Donc il faut que tous les acteurs, et ça, ça va marcher pour même les serveurs HTTP ou tout ce que vous voulez, si les, les messages n'ont pas la même compréhension des deux côtés, il va y avoir un problème d'interprétation au moment où on va essayer de faire des actions. Donc ça on le retrouve dans le, le problème des acteurs. Ensuite, il y a les performatives, c'est que quand j'envoie un message, j'essaie d'ajouter rajouter de la sémantique, d'être clair sur ce que je veux faire. Dans les verbes HTTP qu'on utilise pour les architectures REST, on a POST, GET, PUT, je ne dirais pas grand-chose sur ces trucs-là, mais tout ce que je trouve, c'est qu'ils ne sont pas très expressifs. Il y a la FIPA qui travaille sur les modèles d'agents qui sont un subset euh, le modèle acteur est un subset pour moi du modèle agent, mais on ne rentrera pas dans ces détails, qui, eux, rajoutent des nouveaux verbes, par exemple confirme, disconfirme, informe, des choses comme ça, c'est beaucoup plus explicite. Donc parler avec ces messages-là qui ont ça en, en, en préfixe, ça rajoute énormément de valeur en fait, sur quand vous, à l'interprétation des messages quand les acteurs vont se parler entre eux. Okay voilà, voilà. Donc après, il va y avoir la façon dont on va traiter ces messages. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le message, une des premières approches, ça va être le paradigme. C'est-à-dire, grosso, grosso modo, c'est le langage que vous allez utiliser. Si vous utilisez un, un langage comme par exemple Scala, vous pouvez, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des, des variables que vous allez pouvoir faire muter. D'accord Donc là, euh, eh bien, il va falloir faire attention, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas que vous échangiez un message qui puisse être modifié. D'accord, c'est pas interdit, il il faut pas le faire. Donc ça veut dire que c'est quelque, ta... quelque chose qui doit être compris par le développeur. Euh, si vous prenez la programmation fonctionnelle, on va dire pure, j'aime pas trop ce mot-là parce que, mais euh, c'est typiquement ce, ce genre de principe de mutation de mutation de message et eh bien disparaît du fait du, du, du, du langage qui le porte. D'accord, donc déjà le choix du langage que vous allez utiliser pour faire votre système d'acteurs et eh bien va va apporter un de plus de problèmes qu'autre chose, ça va dépendre. Le continuous, c'est ce que je disais, c'est que quand un message commence à être traité, il va être traité jusqu'au bout, il ne sera pas abandonné, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire votre behavior, elle va être déroulée jusqu'au bout. Elle ne va pas être interrompue, ça c'est très important. Euh... Il y a la notion de consécutive et interlive. Consécutive, c'est-à-dire qu'il va être traité, et quand un message va être traité, il sera traité seul. Il n'y aura personne d'autre. Il n'y aura pas d'autres. Il n'y aura pas deux messages qui seront traités par le même acteur en parallèle. C'est pas possible. Le, le, le, le modèle l'interdit, d'accord. Donc grosso modo, vous pouvez faire un, un, une schématisation simple. C'est un acteur égal un thread. Grosso modo, et vous avez, et vous avez tout compris, d'accord. Alors c'est pas ça, mais c'est presque ça. Il y a l'interlived, où vous pouvez avoir quand même le continuous euh, peut prendre. un Peut prendre un peu dans les dents, il n'y a qu'un seul, c'est qui le fait, où il y a des messages qui sont plus prioritaires que d'autres, des messages de type out of band, des trucs comme ça, où il y a un message urgent, et là il y a, y a, une, y a une, une certaine souplesse qui est rajoutée dans le système en disant celui-là il va passer en priorité d'accord? Donc, on va arrêter et on va continuer. D'accord? Mais ça, il n'y a que ABCL qui le fait. Et un message, quand il n'est pas pré-processé, eh bien, il va partir dans euh, ce qu'on appelle les dead letters, c'est-à-dire qu'il y a un acteur dont le rôle est de récupérer, ben, en fait, tous les messages qui ne peuvent être pas traités, qui ne sont pas traités par le système. D'accord? Donc, typiquement, vous essayez d'envoyer un message à un acteur vous avez la référence, mais l'acteur a été détruit entre-temps. Vous avez toujours une référence, vous avez un lien pendant, vous envoyez un message, mais il n'y a plus personne à l'autre au bout. Donc ce message, eh bien, il va être récupéré, répertorié, probablement logué ou quoi que ce soit, par l'acteur, par des D'accord. Donc il y a vraiment tout un processus autour des messages qui est très important en termes de langage et en termes aussi de traitement. Donc Le plus important à retenir, c'est un message, un acteur traite un message et un seul, un instant T. Jamais deux. C'est super important et ça nous évite tous les problèmes de mutex. Euh... Alors, les propriétés de communication, en fait, on va aller très vite là-dessus, parce que c'est à la fois intéressant et pas très intéressant. <rire> en, en gros, euh, quand vous échangez les messages, votre système, votre framework, en fait, il va pouvoir faire des choses plutôt malins, par exemple du zéro copy pour limiter votre utilisation mémoire. Euh, des choses comme la l'acquaintance, c'est l'idée de quand, pour quand je, un, un, un acteur existe, il faut qu'il connaisse les autres acteurs pour pouvoir lui envoyer des messages, donc cette référence, et donc, du coup, c'est tout ce qui est basé sur cette acquaintance, euh, le système peut vous aider là-dessus. Non déterministe, ça, ça va dépendre de votre, de votre framework que vous utilisez, c'est est-ce qu'il euh, va recevoir les messages dans l'ordre dans lequel ils sont envoyés ou pas. Est-ce ouais. est, est que c'est du TCP ou de l'UDP L'immutable message, il est plus drôle. Pour ça, je vais prendre une victime au hasard. Bonjour. Est-ce que tu peux m'écrire un message sur ce bout de papier Donc, ce que je fais, c'est que écrire un message, un, un mot, un, un simple truc. C'est que je suis le système et je vais créer un acteur. Paf, il est là. Super. Cet acteur-là, son but, donc quand il, est, quand il naît, s'il vous voulez, il va envoyer un message à un autre acteur dans le système. Donc, je vais en créer un deuxième. Bon, un, truc, un truc court. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. <rire> non, je vois, il me fait une prose. Non, non c'est très On n'a que 23 minutes. Hein. Ouais, je sais, donc on va sprinter. Donne-moi un chiffre et une direction. Oh, uh, give me une um, direction et un nombre. Un short short. 10 10 Redis. 3 Ok. And Left or right Left. Left, ok. Your left 1, 2, 3. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai créé un deuxième acteur. Bouf, lui, son but, je lui ai donné cette référence. Il lui a envoyé un message. C'est arrivé jusqu'à là. Okay. Vous allez essayer de lire, du coup, maintenant. Non, non, juste le lire. Et non. En fait, j'ai rajouté un gribouille dessus pendant qu'il l'a lu. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. La chose est que du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il essayait de lire, moi j'ai changé le message. Donc moi, imaginons que je suis un autre acteur, j'écris pendant qu'il est en train de lire sur le même message, donc je le corromps, si vous voulez. Quand il va le lire, ce ne sera pas du tout la donnée qu'il lui a envoyée. C'est pour ça que quand les acteurs s'échangent des messages entre eux, il ne faut qu il jamais qu'ils soient touchés par le système. Il faut que ces messages soient immutables. Sinon, vous avez le bordel sans nom, et Dieu sait que ça va être compliqué à débuguer. Si, s'il y a des gens qui font du DDD, c'est des, des value object en fait, c'est le même principe. Hein. Vous vous, vous, un, vous, vous donné une information, mais vous ne la possédez plus, vous ne pourrez plus avoir la même mise dessus. C'est le même principe. Après, du coup, pour aller très vite sur cette notion, euh, les, on a dit que les acteurs sont, derrière ont chacun une référence, donc une identité, cette espèce de carte d'identité qu'ils ont passeport, appelez-le comme vous voulez. Par contre derrière, on peut des fois les frameworks vous permettent de donner des adresses, OK Donc par exemple sur l'event storage, OK Par exemple cette adresse-là comme un path de chemin Linux et vous pouvez brancher plusieurs acteurs, donc avoir une MN relation comme dans une base de données et avoir plusieurs acteurs qui en fait sont derrière cette adresse et si un acteur envoie un message sur cette adresse-là, en fait, il va parler à trois acteurs et derrière, c'est eux qui vont choisir lequel il va prendre. Enfin, le système va faire du load balancing plutôt pratique d'avoir un, pro un proxy qui fait du load balancing directement dans son système, au lieu d'installer un proxy ou des trucs comme ça. Euh... Alors ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le, le principe d'exécution du, du, de, de, isolée, dans l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le comportement ne sera traversé que par un, un message. Un message sera traité uniquement par l'acteur avec son comportement, d'accord donc ça, c'est vraiment important. Enfin, j'insiste vraiment parce que c'est vraiment, vraiment le cœur du système. Qui est donc, on a vraiment une exécution qui est isolée par message. D'accord C'est s'il y a une chose à retenir, c'est essentiellement ça. Et la possibilité de changer son comportement. Donc you... évidemment, ça permet de nous libérer de tout ce qui est data, data race. Data race et, data... et deadlock. On se répète, mais c'est vraiment l'essence le, même de, des acteurs, capables de communiquer entre eux et communication isolée. Et donc, euh, le principe de concurrence, euh, il est ailleurs, en fait. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir Ouais. ouais. Euh, J'ai pris là, mais... J'ai ouais. une de... question, en fait, qui fait plusieurs fois que vous mentionnez la notion du système. Est-ce qu'il y a des contraintes et des règles spécifiques pour ce système Est-ce qu'on peut mettre sans passer Normalement, non, ils n'en apportent pas. Après, eux, dans, à l'unité, ils peuvent en apporter. Genre Raka, okay, il a ses spécificités que toi, vraiment, si tu as des besoins spécifiques, euh, et KK te permet de faire ça, ouais. Oui? Toi, tu as parlé justement de côté immutable du message, le système pouvait changer le message. Donc, tu as le développeur qui est responsable de son truc, et qu'est-ce qui garantit que le système ne peut pas venir le modifier? Et tu n'auras jamais op une opération sur les messages qui permettront en de le modifier. Jamais. C'est dans l'interface, si tu veux, tu vas créer une, une classe immutable. Je ne sais pas si en Kotlin, c'est possible de faire ça. Non, non, non, le, si tu veux, ça, ça c'est à côté parrainisme, ça dépend du langage en fait. Il y a des langages où euh, l'objet qui est sorti, la structure qui va être sortie, est, est immutable par essence, donc on ne peut pas la modifier. Euh, par exemple, dans ce cas-là, on peut très bien envoyer une, une, une case class dans lequel il y a un var. Hein. Là par contre, ça, ça s'appelle, j'allais c'est une hygiène de programmation. Là c'est vraiment, euh, voilà, ça c'est la difficulté euh, avec, ben, balancer entre un langage qui essaye d'être universel euh, avec un, un principe de programmation qui, imposent des règles, mais qui ne font pas partie du langage. Donc c est, c est, là, là, par contre, ça, c'est les, les pires reviews qui vont dire :« Attends, tu es en train de faire, c'est pas bon, etc. » Du coup, comme c'est possible, eh ben, on va le faire, <rire> comme d'hab. Allez go. Ah, on va passer sur Alors, coup, la démo je... pendant qu'il s'est le truc. Euh... Oh. Tu n'étais pas en temps pas en mirror Non, jamais. Euh, ok. Bon. Non, c'est bon. Enfin, enfin je si tu es du coup. Bon. Vous avez tous joué au jeu Agario voilà. Qui l'a joué au travail Levez la main. Soyez honnête. <rire> Merci. Ok, je suis pas tout seul. Euh, le, alors c'est un jeu. Euh, ah, ok. Je voulais expliquer les règles rapidement. Euh, en gros, c'est un jeu où vous avez des joueurs ici qui sont euh, des petites boules, ok, et qui avancent dans, qui chopent des énergies. Dont on parlait au début. Et puis elles mangent d'énergie, puis elles deviennent grosses. Et après leur but c'est de manger d'autres, d'autres joueurs. Donc pour manger d'autres joueurs, il faut être plus gros que l'autre. C'est bizarre comme concept. Et, euh, et voilà. Et donc vous gagnez. Je ne sais pas si c'est possible de gagner un jeu, mais à un moment, vous êtes tellement énorme, vous faites la taille de la, de la map, qu'on part du principe que vous avez gagné. OK Donc Alors. du coup, on a, ça, on l'a implémenté avec le modèle acteur. Pourquoi on l'a fait Parce qu'en fait, ce jeu vidéo-là, si vous regardez comment c'est foutu, vous voulez absolument écrire du code concurrentiel, parce qu'il peut y avoir beaucoup de joueurs, beaucoup d'énergie, et du coup, il faut faire du multithreading. Les joueurs, si vous voulez, entre eux, ils peuvent à des moments manger la même, enfin ils vont essayer d'attaquer la même énergie parce que imaginez un joueur et un autre joueur sont l'un à côté de l'autre au niveau d'une énergie, techniquement, algorithmiquement, ils veulent le manger, si vous voulez. Du coup, on fait ça par des échanges de messages. Donc un joueur envoie un message à un acteur d'énergie, il dit try consume, et ensuite c'est l'énergie qui va renvoyer un message derrière, si vous voulez. Toutes ces choses là d'accès concurrentiel aux, aux données. On les gère que par des messages, donc on utilise ça pour ça le modèle acteur qu'on trouvait bien foutu. Donc là, on va lancer juste une instance. Donc là, on va lancer un EAK, tout simple. Donc en fait, on a un monde qui disp... qui pour l'instant, on va juste s'occuper d'une partie de ce monde-là. Donc là, c'est bon. La démo avec la. Euh, on va lancer un serveur web. Euh, ouais. Donc en dessous. Donc, en ça, juste, ça nous sert de... juste pour faire le client. Voilà. Donc en pour fait, pour euh, avoir juste, un euh, peu de visu. Si vous voulez. C'est pour avoir une feedback. Et voilà. Alors. Est-ce que ça marche ou pas Bien sûr que ça marche. Alors, du coup, tous les joueurs sont matérialisés ici par ces petites boules, ok Quand ils arrivent à côté d'une cellule, si ça les intéresse, ils peuvent la manger. Mais là, c'est la version où ils vont tous à gauche, c'est ça Non, non, non. Non, Il y en a qui bougent. Ok, non, continue. Pas ok, grave. ok. Et voilà. Donc, c'est à dire que si cette boule-là, par exemple, va essayer de manger ce, cette, ce, cette énergie-là, en fait, il va lui envoyer un message, et ensuite. C'est elle qui va, euh, donc il lui envoie le message try consume et elle derrière lui renvoie le message c'est bon, tu m'as tu bien consume, tu oui, peux changer ton état. C'est bizarre on l'a ouais, dit. Euh, voilà. Ce qui est important en fait, c'est que tout ce qui bouge en fait est un acteur. Donc chaque, chaque, chaque boule, chaque petit carré, etc, tout ça sont des acteurs. Et donc en fait, tout ce système là, en fait, est en autonomie complète et chaque élément en fait, va faire sa vie, voilà. donc il va être capable d'interagir avec d'autres éléments. Du coup, on a plusieurs threads qui managent tous chacun un pool d'acteurs, ils les prennent un par un, comme ça. Bien fait, hein. et, euh, et du coup, vous pouvez écrire du code concurrentiel assez facilement grâce à ça. Oui, j'ai pas l'impression qu'ils se mangent beaucoup, hein, mais bon. Non, ils sont en train de se fighter, là. là claire, clairement, ils, ils expliquent la diplomatie à coup de bazooka. Hein. Je sais pas. Bon, c'est bizarre. Bon, du coup, cut. On va juste montrer vite fait dans le code, avec les diagrammes mermaid et des choses comme ça. Ah. Juste montre la tête du repo, en fait. Euh... Compliqué la navigation euh, sur Mac. Que... -la, bah, juste la tête du répond en fait. Comment c'est foutu euh, Par exemple, alors, en gros, vous voyez qu'ici, on a plein de, on a plein d'acteurs en fait. Donc le système en lui-même est un acteur. Donc tout ce qui nous permet de faire le jeu, l'énergie, le player est un acteur. Si tu regardes, euh, va, clique sur le player. Ah, ah oui, c'est vrai que sur Mac, on peut zoomer comme ça remontre remonte jusqu'au jusqu juste au début, si tu veux. Euh, ils sont... Ça, c'est par exemple tous les messages qu'on a décidé que le joueur pouvait utiliser. Derrière, cette classe player, en fait, du coup, elle implémente bien le acteur. Tu peux... Descends, s'il te plaît. Donc là, si vous voulez, vous avez le player, et derrière, en fait, ici, c'est quand, euh, quand il spawn, si vous voulez, voici ce qu'il est capable de faire au début. Donc voilà. Donc là, tout ce qu'il est capable de résoudre, c'est ce case tick, en fait, ce message tic envoyé par le, le, le moteur du jeu. Le moteur du jeu est, en fait, est basé sur un système de tic. Donc il, tout, à chaque tic, il va update tous les joueurs et toutes les énergies. Voilà, il fait tic, tic, tic, comme ça. Il attend que tous les, tous les joueurs et toutes les énergies aient répondu. Et ensuite, il passe sur un second tic. C'est une forme d'orchestration, si on regarde. On avance du coup... En termes de design, en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, nous en fait on fait des diagrammes de séquence et donc à partir de là ça nous permet de, de faire la définition de la façon dont sont les, les acteurs vont communiquer. Et après il peut y avoir aussi la notion d'automate. De, de, de, de voilà, donc en fait c'est assez facile, si vous voulez, quand vous travaillez sur du modèle acteur, et ça on voulait le montrer, d'écrire de la documentation et de se poser sur un tableau blanc. Attends, on remonte les diagrammes mermaid s'il te plaît. Euh, en gros, voilà, ça, ça, ch chacun en fait sont des acteurs et on modélise tout ça par des envois de messages ici. Donc en fait on écrit notre protocole si vous voulez et ça on s'en sert comme après pour l'implémentation. Voilà. Ça par exemple, ça fait, en fait, ça fait quoi ça Ça c'est pour, pour la création d'un acteur. Ah voilà, c'est quand on crée un joueur en fait, voilà, c'est ça, ça qui se passe en fait. Et c'est vachement puissant d'arriver à créer de la documentation comme ça après dans, pour, pour votre, pro votre projet si vous voulez. Ouais. Moi je trouve ça... Alors, le problème, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu quelque chose qui était capable de faire de la, de la concurrence par communication, d'accord Mais on n'a pas vu la notion de distribution. On a, n'a on qu'un seul process qui tourne. Et euh, on, on, on vous l'a dit, on, va, on, on est censé aborder et d'un côté la communication et de l'autre côté la distribution. Donc, pour cela, eh bien, on va... On va faire en sorte que ouais. les acteurs on puissent va... rentrer dans un système un peu plus complexe. Alors du coup ça on n'a pas, pas le temps. Non, ça n'a pas voilà. le temps. Donc ce qu'on aimerait faire en fait, c'est euh, dans un jeu, si vous voulez euh, enfin, si vous voulez faire du load balancing au niveau de votre jeu, parce que sur une zone par exemple, on joue à Warcraft, World of Warcraft ou des choses comme ça, si vous avez trop de joueurs sur une zone, ça va créer beaucoup de latence. Si vous voulez, tout le monde va s'envoyer des messages, enfin euh, tout le monde va s'envoyer des sorts ou des choses comme ça, ça va créer beaucoup beaucoup de latence. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partitionner le monde en fait. On va dire que chaque bout, chaque région du monde est gérée par un serveur sur lequel vont vivre des acteurs dessus, donc des joueurs ou des énergies, ce que vous voulez. Le truc, c'est que si vous avez deux régions collées l'une à côté de l'autre, là, comme ça, donc là, disons que je coupe le monde en deux, donc je crée une région et une région deux, avec des acteurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Si j'ai un acteur qui est aux limites, donc vraiment, celui-là il va être embêtant qui est aux limites en fait de la Région 2 et qui il doit pouvoir communiquer avec... Déjà, il doit voir les acteurs de Région 1 et, euh, sur la Région 1, donc comme Pologne et Suède. Et en plus, il faut que, pire, il soit capable de consommer des énergies aussi qui sont sur une autre région, bon, sur un autre nœud du cluster. Okay Lui, il est sur un nœud du cluster, eux sont sur un autre nœud. Donc il faut qu'il soit capable de communiquer, et ça facilement. Est-ce que le modèle acteur permet de faire ça facilement bah, C'est ce qu'on va voir. Alors, a, ah oui. ça c'est toute la partie, la, la partie algorithmique, c'est-à-dire la, la détection et le, le fait de pouvoir bouger d'une région à l'autre. C'est-à-dire que s'il bouge, euh, ben, on, on, on ah, le oui, non, vrai. Si il bouge en fait, s'il passe de la région d'art à la région 1, il faut que je prenne cet acteur là et je puisse le mettre sur un nouveau nœud. On le migre si vous voulez. On le fait migrer. On le fait migrer. Voilà. Une en migration. Donc, ça, ça repose sur un principe qui est important, c'est que la référence dont on a parlé depuis tout à l'heure, en fait, eh bien, il a, il a une notion de transparence, de transparence géographique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez avoir une référence d'un acteur qui est dans un autre nœud du cluster. Ça n'a pas d'importance. Vous serez capable d'interagir avec lui. Et en fait, tout l'aspect réseau lui est pris en charge par le clustering, donc la partie cluster. Donc ce qui est important, c'est que cette référence, vous avez un acteur qui est sur un nœud 1 et qui va envoyer une référence sur un nœud 2 à un autre acteur. Il peut avoir cette référence et l'envoyer. Et bien cette, cette référence va être automatiquement euh, on va dire, transformée, j'aime pas trop ce mot-là, mais elle va permettre de remonter à la source sans que vous ayez à vous en soucier. Le système gère pour vous vraiment cette notion d'existence globale de la référence, quelle que soit sa localisation, et euh, sa transformation automatique via le système par l'envoi de messages. Alors, il faut savoir qu'une référence peut rentrer dans un message, c'est super important. Alors pour cela... Vas-y, démon... lance. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, on a fait une deuxième version de la démo, où on va voir ces deux régions-là, et en fait, on va lancer deux JVM. Bon, C'est comme si on pouvait mettre une JVM sur chacun de nos serveurs, et derrière, les joueurs vont pouvoir passer carrément d'une JVM à l'autre directement. C'est assez fou, ça, comme si vous voulez, Une concept. Il choisit des noms à chaque fois. Donc, on va lancer la première JVM, ou alors tu en as déjà donc lancé Donc là, ils, lancent, ils, sont en, ils sont en train ils de lancer. Ils se lancent le cluster. en mode cluster. Donc, si vous voulez, le mode cluster est directement géré par AK et, euh, et d'autres frameworks comme Orléans qui est la version C-Sharp du modèle acteur. Voilà, donc toute cette partie distribuée, vous n'avez pas à vous en soucier, tout est fait directement pour vous. Vous vous concentrez juste sur des acteurs qui s'envoient des messages et c'est tout. Qu'ils soient sur le nœud machin ou machin ou machin, et les primitives réseaux de s'envoyer des messages ou tout ça, ils s'en fichent. Et en plus, ils vous gèrent le, chi le chiffrement des messages si ça passe sur le réseau. Donc en fait, toutes les problématiques, même niveau sécurité, elles sont gérées. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux régions, donc en, en vert et en bleu. Donc c'est chacune une JVM différente, et qu'il y a toujours le bug des couleurs. Oui, absolument. Ok. Oui. En fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a la région, en fait, il y, y, y a un chevauchement de régions, et qu'un acteur passe d'une région à l'autre, en fait, il change de couleur. Donc là, typiquement, le rouge qui est ici va passer de la région 1 à la région 2. Donc la région 1 va déléguer le, la gestion de cet acteur à la région ah, 2. Ah non, passé. il est déjà passé. là, on va avoir une flopée qui vont changer, on les voit ah, changer voilà. de couleur, Vous voyez donc... celui-là? Avant, il était d'une couleur. Donc ça veut dire qu'il a vraiment changé d'une JVM à l'autre, si vous voulez. On a déplacé cet acteur-là. Enfin, on en a recréé un à partir de son Oui, détail, techniquement, on, fait, on, on en recrée un nouveau, si vous voulez. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, la, la, <rire> le, le, le système, fait, ça fait partie du système. Ce, ce principe-là est important. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir Oui, for It's fine. Uh, No problem. So you have two yep. yep. They are yes, exactly. Uh -huh. um, no, because uh, that depends. I if you use Helang, this uh, Helang catch this, so you just have to upgrade this, and Helang uh, upgrade all your your code at runtime without downtime. Okay. And <laughs> what about Aka? Uh, you have to be a little tricky on the message, like um, you have to use uh, version on message to catch this. Yeah. Oui. Donc, sur base de ça, vous pouvez faire blue-green instead of du green yeah. Oui, uh, no problem. En fait, euh, Je suis avec Java et à C++. Uh, Donc, y a la notion de volatilité. Uh, que ça existe, euh, uh, au, niveau, au niveau acteur, ça a géré, ça. En fait, Ah, elle est récupérée depuis la mémoire La mémoire. C'est Ouais. Ok, donc il n'y a pas de qualificatif de la taille Non. Non. Non. Non. Bonne question. Non. Ouais. Bon, on avance du coup. Ouais. Euh, tous... Ah oui, pardon, c'est tout. Euh, évidemment... Alors là ça ouvre des portes intéressantes, c'est que comme on envoie des messages, ça nous amène sur des, des, des, des, des, des nouvelles façons de programmer, enfin nouvelles depuis quelques années maintenant, Kafka et compagnie, c'est-à-dire qu'on a une source qui est l'événement ça c'est excessivement intéressant. Et donc ça ça nous permet d'aborder bien les choses avec une approche event sourcing, c'est-à-dire que les événements, on peut les attraper, les stocker et ainsi de suite. On peut avoir quelque chose vraiment de très similaire. Donc ça nous amène vraiment sur les pas de l'event sourcing. Bonjour. En gros, si on capture tous les messages en fait qui s'est joué depuis le début de qu'on a booté votre votre AK, on capture tout ça, on store sur le disque, on est capable de rejouer tout ça et revenir à l'état précédent. Il faut se souvenir du sender quand même et de l'imiter. Hein. C'est ça, oui. Ouais, c'est pas si simple. Pour ça, mais c'est faisable. Pour ça, il y a des choses qui viennent avec AK. Bon, là, c'est spécifique à AK, c'est de la persistance. Ça repose essentiellement sur les mécanismes de sérialisation, euh, de la consistance euh, optimiste. Hein, et par contre, il y a certaines formes de garantie sur les messages. Mais voilà. ça, ça va dépendre de la façon dont vous allez utiliser le système et les briques que vous allez utiliser. Euh, apparemment, dans le cas de ce que j'ai lu, c'est le message que vous allez recevoir peut-être zéro ou une fois. Après il, y a, il faut, il faut, après, il faut creuser, il faut voir un petit peu les extensions. et tout ce y a. En fait, c'est quand même une mécanique assez compliquée. Vous pouvez même aller choisir vos, vos thread pools si vous avez vraiment des exigences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez sensible à la problématique que vous allez aborder. Euh, le gros principe aussi, c'est euh, eh la philosophie du « let it crash ». Si un acteur ne sait pas régler le problème, pff, il lève les bras, il peut même décider de mourir, et déléguer tout ça à, eh bien, euh, à on ne sait pas à qui. Euh, on va le voir après. L'idée, euh, c'est que là, on parle d'acteurs et tout ça, qui communiquent entre eux, mais le, votre programme, on est d'accord, qui communique généralement avec le monde extérieur. Imaginons, euh, vos acteurs ils doivent communiquer avec une MongoDB. MongoDB, ce n'est pas un système acteur hein, qu'on soit d'accord. Et c'est en fait ce qui se passe, c'est si vous faites de la programmation fonctionnelle pure, donc comme tous ces drogués, <rire> euh, ce qu'ils font eux, c'est des monades qui vont cacher le plus loin possible, qui vont encapsuler tout l'IO, en fait, comme ça. Donc euh, ils poussent tout, euh, tous les déchets au fin fond, comme ça, ils et dans le reste, en fait, si vous voulez, ils restent purs. La chose, est qu'on fait pareil avec le modèle acteur, donc on prend un acteur on le fait communiquer avec, par exemple, la base de données Mongo, et comme ça, c'est lui qui se tape tous les problématiques I.O. et des choses comme ça qu'on cache au plus profond, et dans le reste, en fait, on peut continuer à utiliser le modèle acteur. Okay on reste sur notre petit paradis où tout est beau. Euh, pour tout ce qui est landing failure, donc y a, euh, donc ça c'est sur Orléans. Donc chacun a sa, un peu sa façon de gérer les failures au cas où euh, un acteur n'arrive pas à faire quelque chose. Ça, et euh, chez eux, en fait, les acteurs, ils arrivent à faire des acteurs qui jamais crachent jamais. En fait, parce que si, imaginons, il y a un message qui, avec, euh, un acteur, pour un acteur et qui n'existe. Euh, pour un type d'acteur et que ce type d'acteur-là, personne ne l'a créé, directement il va vous en bouter un et au pire cet acteur-là il va juste recevoir le message et rien faire avec. Mais au moins ça permet à votre système de toujours continuer, on va dire, de jamais cracher. cest ça veut dire que là le système prend l'initiative de faire l'autogénération, contrairement à ce qu'on avait du tout à l'heure. Il, il peut avoir une interaction forte avec le système, c'est-à-dire il intervient. Et ça c'est des choses qui vont peut-être vous échapper, c'est-à-dire. ou alors vous reposez dessus, typiquement. Orléans, pour vous donner une idée, il est utilisé dans la partie, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, Halo 4. Un gros jeu. Il euh, tout le back-end est fait en, avec Orléans. Fortnite, c'est quoi Fortnite, c'est du AK, C'est du AK. Ouais, Fortnite, Le jeu auquel vos gamins jouent et qui, voilà, très, <rire> jeu très diplomatique, bah, c'est du AK derrière. Donc c'est du modèle acteur. Oh pardon. alors On a deux appêts, c'est Pardon. <rire> et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un acteur, si c'est pas très traiter un message, il peut très bien dire, ben bah, moi je sais pas le faire. Euh, je suis dans un état instable. Je, je, par exemple, je considère que mon état est instable. Je vais dire eh bien à mon père, celui qui m'a créé, au niveau supervision, on peut avoir des chaînes de supervision, dire je ne sais pas traiter ce message et je le fais remonter. D'accord, c'est comme une série de bubbling, si vous savez qu'on fait du wind, du, win win, du bubbling. Et euh, les, les, donc les parents peuvent avoir différentes stratégies, qui peuvent être eh bien, on, on essaie de, de, de reprendre le message, donc je le renvoie, on essaye de voir si ça remarque, Je te redémarre. Ou alors je t'arrête, ou alors eh bien, je ne sais pas le traiter. Jusqu'à là, ça ressemble un petit peu au système d'exception, sauf que c'est un mécanisme d'exception qui remonte et qui va percoler d'acteur en acteur. Et en fait, à partir de là, vous pouvez définir des stratégies de redémarrage. Autant Orléans, lui, va, si ça crache, il en redémarre. un. Et là, vous, avec AK, vous pouvez avoir la mainmise complète sur la façon dont les acteurs doivent être traités quand ils sont dans un état qui n'est pas souhaitable, qui ne souhaite pas. Donc ils n plus, ils n'arrivent plus à traiter le message. Il euh, y, grosse... ah, y, a, y a aussi maintenant, en fait, pas maintenant, mais euh, à travers les, les travaux de Vaud-Vernon, qui est parti du DDD, qui a dérivé sur les microservices et les acteurs. Donc, c'est il y, y a le projet qui s'appelle Lagom, notamment de, de chez Lightband, en fait, qui crée une couche de microservices autour des acteurs. Si on réfléchit, l'acteur est un service en soi, et donc on peut avoir soit une vision, on va dire, à grain fin, c'est-à-dire chaque acteur est un microservice, ou alors une, une, une constellation d'acteurs peuvent former un microservice, d'accord? Après, l'aspect DDD est différent, ça va être sur les aspects, euh, sur les aspects repositories, etc. Savoir si c'est le référent, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, etc. Donc il y a tout un aspect de travail sur design logiciel, microservice, DDD et les acteurs. Si on soit clair, un microservice, qu'est-ce qu'il fait? C'est, enfin, dans nos architectures actuelles, en tout cas la nôtre, je sais pas pour vous. Euh, je ne me permets pas de parler de votre nom, mais euh, nous, nos microservices, ils parlent par HTTP, enfin, voilà, ils échangent des messages, et au fond, on retrouve la même chose dans le modèle acteur. Okay au fond, un microservice, ça ressemble vachement de près à un acteur. Hein. Et du coup, on pourrait, en fait, une autre approche de construire tous nos systèmes distribués qu'on cherche tant à avoir, en fait, c'est d'utiliser complètement du système d'acteurs, et du, derrière, en fait, comme vous avez pu voir, vous avez le load balancing, vous avez le modèle distribué géré, le concurrentiel, vous avez quand même un super truc, soyons honnêtes. Quoi. Et du coup, c'est vachement intéressant de se dire que c'est une bonne alternative, si vous voulez, si on veut avoir ces architectures distribuées. Alors, on va, pas, on va, on va vite arriver dans ce qu'on a fini. Ah oui, on vous a avez fini. quand même des outils de qui vont permettre de tester, de débugger à travers les traces. Donc, c'est un système de traces hein, au niveau des événements. Donc, on, on retrouve un peu les schémas de diagramme, les diagrammes, diagrammes fonctionnels. Donc, donc, vous avez ces outils-là, c'est Actoverse, notamment. Donc, euh, en gros, là, vous avez les acteurs, ils s'échangent des messages. Et en plus, vous avez l'historique, en fait, de ce qui s'est passé. Et vous pouvez remonter, changer l'ordre des messages qui ont été envoyés. C'est vachement utile pour faire du débug. Ça vous permet d'appréhender un système qui peut être complexe quand pour même. Pour ceux qui ont fait du débug sur les programmes concurrentiels et parallèles, c'est vachement compliqué qu'on soit clair, hein. et ça, ça nous aide vachement. Donc là, on a cette notion de, de blue green, ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire qu'on peut faire des améliorations et décider de faire des, des évolutions, tout en n'arrêtant pas le système. Et Ce qui est vachement intéressant, c'est que quand vous faites un blue green de microservices, généralement, les microservices sont gros. Enfin, sont gros. Le, on met quand même le mot microservices dessus. Si vous voulez, un acteur en soi, c'est une mailbox, qui normalement, quand vous le créez, il n'y a rien dedans, un state et des behaviors. Okay et du coup, c'est tout petit, si vous voulez ça, à storer sur le disque, c'est presque rien. Et donc, du coup, si vous voulez créer des nouvelles versions, et eh ben, pouf, il va se lancer directement. On va envoyer les, les messages à ce nouvel acteur-là et tuer votre ancien. Ok Donc, vraiment du blue green. Et ça, vous l'avez en fait aussi dans le modèle acteur. Bon, il ben, y a les sur case, donc, donc, si vous voulez faire du, du multi du système distribué, de la mobilité, du discovery, etc., et tout ce est basé sur des événements vous êtes dans la bonne approche. Par contre, si vous voulez faire de, du performant et de la concurrence, de la concurrence performante, ben, il faut l'oublier. Ouais, parce qu'on a vu quand même, ça crée des messages à chaque fois, ces messages sont immutables. Euh, derrière, en fait, c'est beaucoup d'attentes du système de TIC et des choses comme ça. Donc, si votre programme doit aller excessivement vite pas le choix, c'est les sémaphores. Par contre, si vous avez beaucoup de messages à traiter, 600 millions, c'est très adapté. Dans les systèmes AK, typiquement, je crois que c'est... Ils avaient fait des tests, je crois que c'est avec Twitter. Ils peuvent... Non, c'est pas Twitter, c'est LightBand. Ils avaient monté, ils peuvent monter à 50 millions de messages à la seconde traités. D'ailleurs, pour le développeur C++ qu'on a dans la salle, il existe un framework en C++ développé par une université qui s'appelle CAF, C-A-F et E++. C'est un modèle d'acteur si tu veux, qui a été développé pour le, en C++ et ils font, euh, malgré, malgré qu'on est un modèle acteur, vu qu'on travaille sur des messages et des choses comme ça, ils arrivent à quand même optimiser énormément parce qu'ils connaissent les schedulers. enfin, ils, ils ont écrit un scheduler optimisé et du coup, ils vont scheduler les acteurs en fonction des messages qui sont envoyés. Alors, vu que tu fais du C++, ça doit te parler, mais quand tu bootes un acteur, si tu veux, le sender, qui envoie un message... Euh, un autre acteur qui est le Receiver, ce qu'il va faire c'est qu'il va abouter l'acteur la, sur le Core 1, ensuite dès que le sender a fini, le, il, re, il reschedule le même Receiver sur le même Core, du coup il réutilise les caches qui ont mm. été laissées de votre CPU, et du coup il retrouve vite sa donnée. C'est le principe de WorkSuite et si, les compagnies, oui. Mm. oui. Tu as bien monné dans ta barre, je rien, rien compris, compris. Grave, grave, Mais grave. voilà, si vous voulez, malgré qu'on ait un modèle d'acteur, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'optimisation de, de, qu'on peut faire. Il okay. y a du work stealing, des trucs comme ça qu'on voilà. peut faire en utilisant... Les, alors, ça, ça va être le dernier slide, en fait. On a vu la concurrence, la distribution, on avait le join... Euh, il y a join calculus, donc il y a d'autres calculus qui permettent d'embrasser ces choses-là, qui sont arrivées, qui sont le, le, le join calculus, le membrane, le, ce qu'on appelle les membrane calculus, le brain calculus, le M calculus, l'ambient calculus. Mais en fait, ce que vous avez vu, c'est que, en fait, la, la, la notion, il y a une chose qu'on va, qu va être obligé de gérer à la main, c'est la mobilité, en fait, le fait d'apprendre un acteur, de bouger d'un nœud, etc. Et en fait, il y a, les deux derniers calculus embrassent non seulement la concurrence, la distribution, mais aussi la mobilité. Donc, ça veut dire que le modèle acteur pourrait être, on pourrait avoir un modèle supplémentaire au-dessus qui permet d'embrasser aussi la mobilité en termes d'expressivité de, dans le code directement. Non pas en le faisant nous-mêmes, mais soit directement pris en compte de manière transparente à travers le code que l'on écrit. D'accord, c'est important. On ne va pas avoir le temps, ouais. mais bon, on voilà. Merci de nous avoir écoutés. On sait que le sujet est dense. Vous avez énormément de pistes. Si le sujet vous a intéressé à explorer, on vous encourage à le faire. Vous avez nos Twitter ici, si vous voulez nous envoyer des messages où j'ai pas compris un truc, tu peux me réexpliquer. Il n'y a pas de souci. On est dispo après pendant la conférence et même demain. Donc n'hésitez pas à venir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Le QR code pour les slides est ici. La petite fille vous fait thank you, thank you, parce qu'on est vraiment comme ça. Vous avez été vraiment un public formidable. Merci beaucoup.